Un enfant seul. Un peu triste. qui n'arrivait pas à dormir car tout son noir dans la nuit le faisait peur. Casper a fait un peu penser à nous. Mais nous allons vous montrer que parfois, c'est grâce au noir que l'on peut développer son imagination. Depuis fin 2021, la loi a interdit aussi d'avoir des animaux sauvages. Ils vont devoir s'en séparer. Arthur, un dresseur de gorilles, devrait relâcher son ami en Afrique pour qu'il retrouve les siens. Mais Ronéo est triste car ce monde est inconnu pour lui. Sa famille c'était Arthur et les autres animaux du cirque. Je vais aller voir si je trouve à manger, à un endroit pour dormir. Peut-être que je rencontrerai quelqu'un qui pourrait m'aider. Tout à coup, il rencontra une magnifique panthère. Bonjour, je m'appelle Ronéo. Ma famille est restée loin d'ici. Peux-tu m'aider à trouver à manger un endroit pour dormir Bonjour, je m'appelle Louchaka. Je dois me rendre à la rivière, mais on peut faire un bout de chemin ensemble. Un peu plus loin, ils tombèrent sur un serpent. Bonjour, je m'appelle Romeo. Ma famille est restée loin d'ici. Peux-tu m'aider à trouver de la nourriture un endroit pour dormir Bien sûr. J'allais vers la rivière. Nous trouverons peut-être quelque chose là-bas. C'est alors qu'Atoucan poussa son cri quand il vit les deux compagnons. Bonjour, je m'appelle Romeo. Ma famille est restée loin d'ici. peux-tu m'aider à trouver un manger un endroit pour dormir Près de la rivière, tu trouveras certainement ton bonheur. Je m'appelle Splitty. Suivez-moi. Et voilà, arrivé à la rivière. Et voilà encore un animal que Romeo a jamais vu. Bonjour, je m'appelle Romeo, ma famille est restée loin d'ici. Peux-tu m'aider à trouver à manger et un endroit pour dormir Bonjour, je m'appelle Tara, tu pourras manger tout ce qui te plaira. Merci beaucoup. Romeo avait le ventre plein, mais le cœur toujours aussi vide. Il avait été séparé des siens. Les autres animaux étaient gentils avec lui, mais il était toujours malheureux. Je pas entendu l'appel de notre chef. « Vite, il faut aller !»« Il ne faut pas faire attendre sa, sa majesté. »« Viens, Roméo, viens, on y va !» Le lion se tenait devant eux. Louchaka insista pour présenter Roméo au roi. « Je me sens seul car j'ai pas de famille ici. Ma maison, c'était le cirque. Tu sais, Romero, c'est ici chez toi maintenant. Les animaux vivent en paix et tu peux te faire des nouveaux amis. Le gorille partit rejoindre au les autres animaux qui l'attendaient. Et à ce moment-là, il comprit que tous ensemble, ils formeraient la nouvelle maison. Et voilà, nous avons raconté notre histoire, pas si sombre que ça. Il faudrait expliquer à Gaspard que si chambres en se avec une noir par le nez. C'est pas parce qu'il a peur du noir. Mais parce que le noir a peur de lui.